Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultant de business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment acheter et vendre vos crypto-monnaies de façon instantanée sur la plateforme OA Exchange. Les transactions instantanées, c'est pour ceux qui sont en local, c'est-à-dire au Cameroun pour le moment. Donc pour ceux qui sont dans les autres pays, euh, je fini d'abord de développer la plateforme principale avant d'étendre les retraits instantanés dans d'autres pays. Alors, on va commencer aujourd'hui par les bitcoins. Pour ceux-là qui veulent acheter les bitcoins, vous avez du CFA et vous voulez acheter les bitcoins depuis votre compte Orange Money ou MTN Money. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de venir vous cliquez sur acheter. Lorsque vous êtes sur racheté voilà, vous voyez ce petit formulaire. L'avantage avec la plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire avant de faire les opérations. Vous allez voir, s'inscrire sur la plateforme, c'est pas pour ceux qui veulent faire les opérations, mais c'est pour ceux-là qui veulent être comme des partenaires et pouvoir revendre sans avoir eux-mêmes leur propre fonds. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes nos commerciaux, vous vous inscrivez et... Quand vous envoyez votre lien, vous avez la possibilité de vous faire vous-même votre argent de façon instantanée. Mais ça, je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Aujourd'hui particulièrement, c'est pour vous montrer comment acheter les bitcoins. Donc, moi, par exemple, je vais faire le test. Je vais acheter 10 dollars. Donc, je vais mettre ici 10 dollars. Sachez que le minimum d'achat, c'est 10 dollars. Si vous mettez moins, voilà, vous ne serez pas crédité. Ça va générer une erreur. Donc, moi, je vais recevoir 10 dollars. Je mets suivant. Vous voyez qu'instantanément... Quand je mets 10 dollars, ça vous met le montant qui sera débité dans votre compte Orange MTN Money. Moi, je choisis l'opérateur Orange Money. Je mets le numéro de téléphone avec le, sur lequel je vais faire la transaction. Donc, je renseigne le numéro Orange Money. Je renseigne le nom de mon compte Orange Money. Ensuite, je colle l'adresse Bitcoin de réception. Quand c'est fait, je clique sur Envoyer. Et normalement, euh, de façon automatique, un retrait est lancé sur votre téléphone Orange Money. Tout ce que vous avez à faire, c'est valider. Euh, soit vous validez en tapant euh, le jazz 150 étoile 50 jazz. Euh, sur d'autres téléphones, ça va lancer de façon automatique. Tout ce que vous aurez à taper, c'est juste votre code secret. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais valider. Voilà, regardez le petit écran à côté. La validation a été faite sur le téléphone et automatiquement, vous voyez, finalisation du paiement mobile. Euh, automatiquement, transfert effectué avec succès. Maintenant, si vous vous connectez dans votre compte, euh, vous allez voir que vous avez reçu euh, vos 10$ dollars ou alors que c'est en attente de réception parce que pour certains wallets, euh, ça vous signale que vous avez reçu de l'argent, mais ça attend les trois confirmations au minimum avant de valider votre transaction. OK les amis, quand je viens dans le compte, donc vous allez voir que dans votre compte Bitcoin reçu, voilà, 10 dollars, vous voyez que j'ai reçu euh, 10 dollars Bitcoin tout simplement de façon instantanée. Voilà, donc euh, la transaction est plus rapide, voilà, hein, par rapport aux transitions manières. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc je vais simplement vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos.